Bonjour, je suis dans ma cuisine et aujourd'hui je vais faire une tarte aux noix. Des noix Pour faire la tarte aux noix, on fait d'abord une pâte sablée et après on fait une garniture. On mettra sur la pâte sablée les noix en garniture. Donc pour faire la pâte sablée, il faut 150 g de farine. 75 g de beurre, 45 g de lait, un petit peu de sel. Il faut une feuille de papier sulfurisé pour étaler la pâte et le rouleau pour étaler la pâte. Pour faire la garniture, il faut 200 g de noix, 2 œufs, 200 g de crème fraîche et un peu de sucre. Voilà donc, je vais commencer par faire la pâte. J'ai mis la farine dans un saladier, le saladier, la farine. Je coupe le beurre en petits morceaux dans la farine. Je rajoute un peu de sel. Je rajoute un peu de lait. Et avec les mains, je mélange. Je mets une cuillerée de sucre. Je mélange. Ça s'appelle une pâte sablée parce que ça ressemble à du sable. Du sable. Je vais mettre la pâte sur le papier sulfurisé. du sable. J'en fais une boule. J'étale un peu avec les doigts. Je finis d'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie. J'étale la pâte. J'étale la pâte. Quand la pâte est étalée, je mets la pâte dans le plat rond. Le plat rond. Je mets la pâte dans le plat rond. Voilà, la pâte est dans le plat. Maintenant, je vais faire la garniture avec les noix. Donc, je reprends mon saladier. 200 g de noix. Je vais couper les noix en petits morceaux. Je coupe les noix en petits morceaux. Je verse les noix dans le saladier. Un couteau. Une planche à découper. Je coupe les noix avec le couteau. Je coupe les noix en petits morceaux. Je verse les noix dans le saladier. Voilà, les noix sont découpées en petits morceaux. Maintenant, je rajoute les œufs. Je casse un œuf. Un, un œuf des œufs. Je casse l'autre œuf. Avec une cuillère, je mélange. Je mélange. Je rajoute le sucre. 80 grammes de sucre. Je mélange. Dans le saladier, j'ai les noix, les œufs, le sucre. Je rajoute la crème. crème, je rajoute la crème, je mélange, voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant je verse la garniture, la préparation, je verse la préparation sur la pâte, sur la pâte. Je verse la garniture sur la pâte. Voilà, maintenant je vais faire cuire la tarte. J'ouvre le four, je pose la tarte sur le plateau. La tarte va cuire environ... 25 minutes à 200 degrés, environ 25 minutes à 200 degrés, donc dans 25 minutes on regardera. Maintenant, je vais nettoyer mes mains, mais aussi le saladier, le rouleau à pâtisserie, je nettoie avec une éponge. Voilà, la tarte est cuite. Cela fait 25 minutes qu'elle est dans le four. J'éteins la minuterie et je vais regarder si la tarte est cuite. Il me faut un torchon. Je vois rien. Voilà, la tarte est cuite. Bon appétit.